Pour la petite histoire, euh, moi je suis présidente de l'association La Mouette à ce titre, on fait partie du conseil d'administration de la Dulacte, donc ce, ce label territoire numérique, à la base c'est Sébastien Saunier qui l'avait rêvé. Et donc c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, c'est lui qui a dit il faut faire quelque chose, euh, les espaces verts on reconnaît, on leur met des fleurs, tout le monde est reconnu, on doit reconnaître... Euh, ben, il faut qu'il y ait quelque chose et merci à la Dulact parce qu'on ben, l'a rêvé et la Dulact l'a mis en place et on a dit que ça faisait deux ans qu'il était en place mais moi pour avoir suivi le truc du départ c'est énorme la quantité de travail que ça a demandé et je pense que c'est important pour ces villes l'idée de Sébastien derrière dans, dans l'idée aussi de ce territoire c'était quelque part une reconnaissance des élus qui soutiennent mais à la fois de façon un peu plus peut-être perverse de, de dire on est reconnu, donc de, de, que ça devienne un moteur et que les élus puissent dire on est reconnu ville, donc de, de continuer à pousser cette, euh, enfin ce, ce, ces engagements sur le libre. Donc, ça ben, a été reconnu euh, ville libre. C'est une démarche à long terme qu'elle a eue. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui ont déjà été dites X fois, mais je vais les redire autrement, donc c'est pas nécessairement plus mal. Euh, on passe pas au libre du jour au lendemain. On doit réfléchir, on doit réfléchir aux applications métiers qui restent un problème majeur pour beaucoup de choses. Donc, en fait, au fil du temps, Mions a, avec de la veille technologique, on en reparlera, quand un logiciel métier est arrivé à la fin de son amortissement, ben, on pensait tout de suite, oui, ben, qu'est-ce qu'on va mettre On va pouvoir le remplacer. Donc, c'est une réflexion à long terme. J je ne sais plus qui l'a dit, c'est Nicolas, tout à l'heure, en parlant d'appels d'offres, de penser dans les appels d'offres à mettre, euh, à être très clair dans les appels d'offres, à ne pas se retrouver coincé quand on prend une nouvelle application métier avec une suite bureautique full adhérente qu'on n'avait pas prévu d'avoir donc soyez vigilants là-dessus parce que c'est quelque chose qui paraît important pour aller dans cette démarche complète. Alors ça a démarré en 2002 avec tout d'abord, bah, comme tout le monde, hein, les serveurs euh, Debian euh, derrière. Et puis, Amiens, c'était les écoles qui ont été équipées d'open office. Voilà. Il n'y avait pas les agents au début. Et puis, par contre, client messagerie, Thunderbird, Firefox, tout à fait euh, classique et normal. Et puis, au fil du temps, temps de nouvelles applications métiers voient le jour, parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Je parle d'applications métiers collectivités. Donc, euh, bah, on, petit à petit, chaque service, vous allez voir, on va donner un petit peu une liste a pu être remplacée, petit à petit, ça continue, hein, tous les ans, il y en a une cette année qui a été remplacée aussi. Et donc, la bureautique, bien sûr, open office, puis passage à libre office, et jusqu'aux applications métiers, je l'ai dit. Alors, là, c'est quelques exemples, il y a eu beaucoup de descriptions, moi, je trouve c'est important d'avoir les noms de logiciels, parce que c'est du concret, quoi comment est-ce qu'on fait Donc, euh, tout ce qui était bah, service, bien sûr, proposé par, par la Dulacte, euh, développement de logiciels métiers. Donc vous voyez le dernier, en fait, c'est en sens inverse presque de l'installation. Hein. Le dernier, c'est police municipale. Donc un, un, un certain nombre, comme ça, vous voyez, de, de services qui ont pu passer à ces outils. Alors peut-être à préciser, Mions, c'est une ville du Rhône de 10 000 habitants avec seulement, entre guillemets, 120 agents, parce que je pense qu'on peut pas non plus migrer... Une ville de la même façon quand on a 120 utilisateurs, 600, 3000 et 10 000 parce qu'on ne les connaît pas. L'équipe DSI Amiens, on connaît tous les utilisateurs personnellement. C'est beaucoup plus simple d'aller parler avec un utilisateur plutôt que quand on en a 4000. De, de, donc il donc faut aussi remettre dans un contexte. Je pense qu'il y a des, des, des modes opératoires qui sont à faire varier en fonction aussi de la quantité, de, de la taille de la collectivité et des utilisateurs. Donc euh, des technologies libres, des logiciels métiers libres, en test actuellement Open Courrier, et puis les services comme Iparafor, euh, etc., que vous devez être nombreux à utiliser ici. Alors les écueils, euh, alors, les écueils quand on a travaillé ce, ce diaporama avec Sébastien Saunier pour le préparer, euh, il a dit communiquer, communiquer. Alors je lui dis mais t'as pas communiqué, il me dit c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'on a fait l'erreur, c'est-à-dire que Sébastien en 2002, 2005, 2004, il a installé... Euh, un open office version, version 2, quoi. Hein. Donc, euh, sans former personne, sans en parler à personne, il a tout installé. Et nous, on s'est rencontrés dans un contexte professionnel en 2007. Et c'est seulement en 2007 que les agents ont été formés. Donc, il y avait eu... Donc, là, il a dit, là, je n'ai pas, pas été bon sur ce coup-là. Donc, depuis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle installation des applications métiers ou de nouvelles choses, eh bien, il y a une communication forte qui est faite. On n'arrête pas de le dire, hein. il faut communiquer, communiquer, éviter... Nicolas l'a dit, je ne pas Nicolas... La, éviter, on a de la résistance au changement, on est dans de la conduite du changement, donc informer, euh, mettre acteurs les personnes, les, les impliquer dans le projet. Alors, on a parlé des élus. Euh, il faut savoir qu'à euh, avait il y a les élus, bien sûr, ils sont dans la démarche. S'il y a les élus, c'est mieux, c'est même quand même un peu nécessaire. Après, Mions, en 2014, a changé de mairie et changé de bord. On n'a pas remis pour autant en cause le travail qui avait été fait sur tout ce, cette bureau, enfin, ce, ce logiciel libre. Alors pour un aspect financier hein, par rapport aux nouveaux élus qui arrivent, hein, on a quand même, le... en gros on a parlé de d'économie. Amiens c'est à peu près 40 000 euros par an d'économiser avec le logiciel libre, donc euh, depuis 2002 ça fait quelques centaines de milliers d'euros aussi. Mais il euh, y a aussi quelque chose, et ça c'était, euh, je, re je recite encore Nicolas, mais je ne le vois pas où il est Nicolas Vivant, euh, parce qu'il euh, avait dit la première, la première fois qu'on s'était rencontrés, il as dit quelque chose qui m'a marqué, c'est le libre, ça marche. Donc quand on a des solutions qui marchent aussi bien, voire parfois mieux, et qui en plus sont économisées sur 10 ans, 400 000 ou 500 000 euros, ben, l'élu, il ne va, va pas dire « on fait, ne on fait pas ». Donc, ça, c'est important de rappeler. Donc, communiquer d'une façon générale après tout le monde. Alors, les utilisateurs aujourd'hui communiquer, bon, ça, c'est un peu ma partie et mon métier, sur, en effet, les formats de fichiers, les bonnes pratiques. On a, la personne tout à l'heure a parlé de bonnes pratiques, les usages. Hein, quand quelqu'un vous dit Ah oh là là là là, moi, j'ai un XLS, je dois garder Excel, va bah, d'expliquer. La différence entre un outil et un format, c'est quelque chose de compliqué pour un utilisateur. C'est peut-être évident pour un informaticien, c'est très complexe de cette différence outil-format. Et quand on l'explique, quand on le montre que ça marche, eh ben, on enlève pas mal de, de problèmes de base. Donc, nécessaire aussi d'avoir soutien des élus, le Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire de migrer sur Linux en mettant d'abord les, ben, les élus et les directeurs, parce qu'une euh, chose aussi qui est importante, qui me semble énorme, c'est l'exemplarité. Donc là, ça a été le cas, en fait, de Fontaine, hein, puisqu'on commence par mettre les outils sur les directeurs, enfin les, les directions, pas les directeurs et sur les élus, mais d'une façon générale dans toute migration, dans toute conduite de changement et ça je le vis au quotidien, c'est l'exemplarité des managers qui va faire que derrière les équipes vont suivre, donc on en a parlé en amont, on a communiqué, on a expliqué et il doit y avoir absolument l'exemplarité il faut vraiment leur expliquer ce rôle d'exemplarité, si les managers montent l'exemple, les troupes suivent si le manager décide qu'il est un VIP et que lui il aura une autre outil ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner donc ça moi j'insiste sur ce point exemplarité, donc de commencer par installer les outils et les nouveaux sur ces, ces publics-là, ben c'est une très, très bonne solution. Alors, pour, euh, toujours pour Sébastien Saunier, ça a été dit, hein, ça s'est déredit un petit peu, l'intérêt, lui, pour l'équipe DSI, donc on c'est deux personnes, hein, la DSI, hein, c'est pas 7 c'est pas 10 c'est deux personnes. Donc, il euh, y a un esprit d'équipe, enfin, deux personnes et demie en équivalent temps plein, un esprit d'équipe avec, euh, ben, ça a été dit... Euh, ben, on est tous d'accord on a tous compris ce que c'est le logiciel libre le but c'est en effet de faire des choses cohérentes l'interopérabilité, enfin tout ce qui a déjà été dit tout ce que tout le monde connaît ici donc un vrai esprit d'équipe, tout le monde est ensemble la curiosité, la flexibilité mais je dirais même la nécessité de cette veille technologique, enfin, d'abord on est tous dans l'informatique, si on n'est pas dans la veille on est mort dans six mois, mais là en plus dans le libre, il faut vraiment être dans la veille technologique parce que quand Mion se dit, bah tiens dans quatre ans le logiciel de l'APM, il arrive à la fin de sa vie, on va le changer. Eh bien, il y a une sacrée veille technologique à faire pour tester, etc. Autre intérêt du libre, eh c'est que comme c'est du libre, on va pouvoir tester ces outils en vrai. C'est-à-dire qu'on les installe sur les serveurs et on n'a pas juste une, une démo de, de l'éditeur, mais on installe les outils les, les, les outils métiers en vrai sur les serveurs et on fait tester aux utilisateurs en vrai, dans des vraies conditions. Et puis le droit à l'erreur. Parfois, il y a des loupés. Là, dernièrement, euh, j'ai rencontré des utilisateurs nuances de nuance qui disaient « c'est horrible ce qu'il nous a mis, ça ne marche pas ». Donc il a essayé de mettre le « next cloud avec euh, qui ne gère pas le protocole Samba. Je ne suis pas du tout technique, hein, je reprends des termes sans y mettre nécessairement un sens. Ça a été la cata, donc là, marche, marche arrière. Là encore, je pense que c'est possible parce que c'est une petite collectivité et que ce droit à l'erreur serait peut-être mal perçu sur des grosses collectivités, on irait casser du sucre sur la DSI en disant ils sont nuls. Mais en tout cas, pour lui, c'est vraiment aussi une expérimentation. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure euh, que, que les informaticiens, enfin, qu'ils fassent leur métier, qu'ils qu ne fassent pas de la paperasse ou de la gestion de licence. Dans la logique de l'engagement euh, du libre, hein, parce que c'est le modèle économique du libre, c'est pas gratuit. Donc, il y a plusieurs façons de, de le faire. Mionce n'a pas la capacité à embaucher des développeurs. Donc, Mionce, contrairement à Arles, la personne qui vient de parler pas cette, cette, ne peut pas embaucher de développeur. Donc, ils essayent de s'impliquer de, de, de, de, de plusieurs façons, en adhérant à diverses associations, comme bien sûr la Dulac, ou l'Aldil, qui est l'association lyonnaise du logiciel libre, ou la Mouette, donc venez adhérer à la Mouette, c'est très bien. Et puis, euh, aussi, les, les contrats de prestation de support. Donc, de, de se faire aider. C'est-à-dire qu'au début, on a un outil, on le teste, on l'installe sur nos serveurs, mais une fois qu'il est validé, cet outil, là on fait un contrat de support avec l'éditeur qui va nous aider vraiment à le mettre en place. Donc c'est un petit peu comme ça que Mions euh, suit son modèle économique. Mions a aussi participé en 2012 à une partie de financement pour un outil qui finalement n'a pas vu le jour. Mais c'est un petit peu le regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir possibilité de créer du logiciel, de ne pas avoir les ressources internes pour le créer. Et puis voilà, je vais avoir fini. Donc, prochaine étape, virtualisation du poste de travail qui est en cours d'analyse avec différentes technologies. Donc, euh, voilà.